sur Star Planet, un endroit où tu peux toujours aller voir ce que font tes amis. Tu peux voir leurs derniers articles et photos, tu peux aimer et commenter, tu peux créer ton propre super style. Ensuite, rencontrer tes amis et le leur montrer. Chat, amuse-toi et deviens une star sur movistarplanet.fr